Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas de chez Défitech, on part pour un live. Alors oui, on est dans la période des soldes et on s'était dit, Bah. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un super live le samedi matin On va en faire plusieurs. Hein le samedi matin et on va vous comparer un peu les machines. Et on a beaucoup de questions effectivement au niveau des machines à café. Les machines à café manuelles, vous savez que c'est un truc que j'adore. Les machines à café automatiques, on allait un peu comparer le bazar. Alors tout d'abord, on est samedi matin. Merci à Benoît qui est derrière la caméra qui a bien voulu se lever aux horreurs et venir de pas tout près pour commencer à filmer ce live. Et on va essayer de vous montrer les différences. Alors d'abord, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il faut surtout expliquer pourquoi une automatique, pourquoi une manuelle, c'est quoi les différences, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients et un peu aussi vous montrer les petits principes de base. Allez, on commence tout de suite par cette machine automatique. Alors d'abord, la base, c'est quoi C'est quoi une foule automatique Une foule automatique, il faut d'abord savoir. Vous mettez l'eau à l'arrière, OK Vous mettez le café en grain. Alors, c'est aussi super important, ça vous mettez le café en grain. Alors, pour ceux qui reviennent, il y a mes notes, hein, pour ne rien oublier, évidemment, parce que je dis pour partir pour un live sans notes. Vous mettez le café en grain, vous avez le moulin, vous allez moudre en fait le café et vous allez obtenir un café, un expresso, un cappuccino. On va le faire un, un Americano, un doppio, un lungo en une seule touche. Et je pense qu'on va commencer, on va commencer par ici. On va faire déjà un café pour que vous puissiez voir en fait l'idée. Alors, tout d'abord, c'est quoi vraiment une machine à café automatique En fait, une machine à café automatique, c'est vraiment la simplicité à l'utilisation tous les jours. On appuie dessus. Alors on peut mettre 40, 50 ml. Alors vous allez me dire un expresso 70 ml. Alors oui, je sais bien. C'est un peu ridicule. Je ne comprends pas pourquoi est ce qu'on fait un expresso à 70 ml, Mais c'est comme ça. Pour moi, un expresso, c'est entre 25 et 35 millilitres. Grand maximum. Mais cette machine ci met. Alors c'est quoi les grandes marques On a évidemment, on dit déjà le démarrer. Ça, c'est la force. Hein. Donc un café, un grain, deux grains, trois grains, si vous le voulez un peu plus fort. Et vous allez voir, ça va commencer moudre au dessus. Venez voir ça. Donc elle démarre. Si elle veut bien démarrer. Elle, va, elle fait quoi maintenant cette petite fille, elle préchauffe tout d'abord. Donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir en fait effectivement la simplicité. Pour ceux qui demandent ça, c'est le réglage de la mouture, l'épaisseur. On C'est parti, regardez bien. Alors aussi, on parlera tout à l'heure, pas que j'oublie, de vous parler de la qualité du grain de café. Ça, c'est un torréfacteur qui nous fait ça. Donc c'est très important la qualité du café. Alors plusieurs marques, évidemment la plus connue, on a Delonghi, on a Jura, et on peut citer Sura même si on n'est pas revendeur Jura. On a évidemment la Krups, on a Mille, on a Siemens, on a Bosch, on a, on a des grandes marques. Maintenant effectivement, pour moi, dans le marché des machines qui commence dans les 300, 400, 500 euros, jusqu'à 1500 euros, Delonghi et Krups se mangent quand même une grosse grosse part de marché. Après on monte en prix. Donc vous voyez, on a fait un café qui est moulu frais quelques minutes, et on a effectivement une sympathique petite créma Regardez ça. C'est pas trop mal comme petit, comme petit café. On reviendra après sur les désavantages et les, les avantages. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va utiliser cette machine-ci et on va également faire un expresso. Comme ça, on aura en fait un peu une comparaison. Ah, mais attendez, tant que je viens de l'entendre ici, je vais vous le montrer. Ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez donc Le grain été moulu et on a récupéré, voilà, dans un petit réservoir. Vous voyez Ça, c'est assez simple. Alors maintenant, c'est des machines intelligentes. Quand c'est rouge, c'est que le bac n'est pas mis. On peut le remettre, voilà, tout simplement, et on peut l'enlever. Et ce qu'on peut également indiquer, c'est d'aller vider le bac. Alors, où est-ce qu'on vide Où vide-t-on, pardon euh, le bac et l'eau de café, alors c'est très simple. Le café, vous le mettez un peu dans, dans l'évier, histoire d'éviter de, de, que ça se bouche. Voilà, ça ne débouche pas, ça évite que ça se bouche. L'eau également, vous mettez ça sur votre compost, mettez ça sur vos rosiers ou dans votre poubelle, comme vous voulez. Mais le café, c'est quand même une incroyable, un incroyable ingrédient. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à l'utiliser un peu dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'on fait même des cultures de champignons sur du café, si je ne me trompe pas. C'est assez bien fait. Donc voilà, à utiliser. Mais maintenant, effectivement, les machines automatiques ont un avantage, c'est que c'est vraiment du one touch. Mais ça n'empêche pas de devoir les entretenir de temps en temps. Mais maintenant, pourquoi est-ce que depuis des années je me suis lancé, d'abord personnellement, j'ai été me faire former, etc., dans les machines manuelles En fait, on ne va pas forcément parler que de celles-ci parce que c'est la manuelle à la base. Alors on va faire un petit saut sur celle qui est là-bas au bout, vous allez voir, parce que, regardez, ça c'est des petites machines, toutes petites machines, hyper sympas. C'est Delonghi, euh, DeLonghi qui fabrique ça, c'est Solis qui fabrique ça. Il faut savoir qu'une machine à café, manuel, c'est une machine à café qui fait 399 euros. Okay. Attention, il y a le moulin. Parce qu'en fait, la base de tout, et ça c'est super important, et un jour on fera quand même une vidéo qui expliquera le réglage du moulin, c'est le moulin qui gère absolument tout dans le café. Que les gens me disent, oui mais j'ai un manomètre ici, et ça ne monte pas assez vite, etc. Et ça ne monte pas, elle a un problème. La plupart du temps, la plupart des machines, c'est le moulin qui gère tout. Parce qu'à la base, une machine, c'est quoi Même une machine manuelle. Vous avez simplement une électrovanne, l'eau arrive, okay, la pression va monter par rapport à la, à la, à la mouture du café. Si le café il est mou, il, est, il, est, il, est, il a été moulu euh, un peu trop gros, l'eau passera trop vite et donc il sera sous-extrait. Si le café est moulu trop fin ou qu'il y en a trop, il ne passera pas assez vite, il sera surextrait. Okay donc en fait, la plupart du temps, le plus gros des réglages, c'est le moulin. Et un moulin, ça coûte de l'argent. Voilà, un bon moulin, alors en plus celui-ci, c'est Eureka et Solis qui le met... Écoutez-moi, ça se ce bruit, c'est... On met le grain dedans. Magnifique. magnifique. tu est là, je vais vous montrer. On fait une petite montagne. Vous voyez la petite montagne qui est ici et tant qu'on est là, je vais vous montrer une petite technique comme ça. C'est l'avantage du live, c'est un tout petit peu improvisé. Je sais les choses que je vais dire, mais je ne sais pas dans quel sens je vais les dire. Donc vous avez cette petite montagne. Vous prenez ici votre temper, c'est un grand plus celui-ci. On, on frappe et on frappe par où on veut que la mouture vienne. On dépose dedans, on appuie un quart de tour. Et vous avez votre café qui est prêt. Et en fait, c'est tout l'art en fait, du café moulu. C'est un mélange entre une, un bon dosage au niveau de la quantité et une bonne mouture pour avoir cette odeur extraordinaire de café le matin. Moi, ça me rend absolument dingue. Donc ça, c'est vraiment le plaisir. Donc en plus, désolé pour cette tête du matin, mais je me suis dit, il faut vous faire un live, il faut commencer une journée par ça. Donc voilà, mais... L'important, c'est d'avoir une bonne machine. Vous n'êtes pas obligé de prendre des machines à, à, à 1000, 1500 euros. Vous pouvez, il y en a. On va d'ailleurs travailler sur une machine qui fait près de 2500 euros ici, qui a le, le moulin et, la, et, et, le, et le, comment, le fait de le tasser automatiquement. Mais à la base, c'est ce que j'aimais dans le café, euh, dans les machines manuelles, c'est que c'était un apprentissage. Et en fait, c'est ça qui est super gai. C'est ça qui me passionne, mais littéralement, c'est d'apprendre à faire du bon café et la bonne technique. Parce qu'effectivement, les machines automatiques, c'est sympa. Mais bon, on n'a rien à faire. On appuie sur un bouton, la machine fait tout. Et moi, je trouvais ça sympa. Effectivement, c'est sympa d'en avoir en magasin, de pouvoir vous en montrer. Je comprends que ce soit sympa pour plein d'autres personnes qui n'aiment pas forcément euh, trouver l'art du café ou comprendre le café. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui se disaient « Ok, on fait du café, mais quand même, apprendre, comprendre pourquoi, comprendre la réaction du café, c'est quand même extraordinaire et moi ça me passionnait tellement je me suis dit non il faut que j'apprenne à faire ça et je l'ai appris on a dû me faire former par or coffee et j'ai vraiment appris je me suis dit tiens ça c'est bien et on va faire du cappuccino etc et de comprendre ah non là il faut un peu plus de café et donc de comprendre l'art du café parce que pour moi le café c'est un moment je n'ai pas le réflexe automatiquement me levant il faut un café non par contre je me dis Allez, on s'arrête et on va prendre un café. Et rien que le fait de la mouture et tout, c'est un moment absolument extraordinaire. Donc maintenant, vous avez compris le principe des machines à café manuelles. Et je vais vous montrer avec un simple filtre ce genre de machine. On va faire attention à ce que Benoît ne tombe pas en reculant. C'est une machine, Benoît, pas de souci. Parce qu'on a le même café. On a ici, c'est 100% Arabica. On y reviendra après. Donc ici, un peu l'idée, c'est qu'une machine à café manuelle à un peu l'exception de celle-ci, mais vous devez bien évidemment tout d'abord rincer. Ça, c'est super important. Mais quand je vous dis super important, c'est vraiment super important. Une bonne, un bon café, pardon, c'est d'abord de l'eau de qualité, que ce soit pour la machine automatique ou pour la machine manuelle. Alors ça, c'est ce que disent les Italiens. C'est composé évidemment à 90%, 95% d'eau, évidemment. Et donc, il faut enlever. Cette eau ici, c'est souvent, quand vous allez me croiser au magasin, vous allez me croiser de, de, de, de mes collègues au magasin, ils, ils vont vous dire, voilà, c'est ce que les machines à café automatiques, celles derrière moi, n'ont toujours pas compris. C'est qu'il faut pouvoir rincer sa machine entre chaque café. Ah, vous allez me dire, mais c'est complètement fou, qu'on ne peut pas rincer sa machine entre chaque café. On rappe dessus. Oui, sauf que dans les tuyaux de la machine à café. Ici, juste ici sur la tête, parce qu'évidemment, le porte-fils, c'est lui qui porte le café dans les manuels. Mais dans les tuyaux de la machine à café automatique, etc., le café est venu se coller. Quand le café est extrait, le café qui reste, ce qu'il y a là, ce que je vous ai montré ici dedans, mais il n'y a rien de bon à prendre. C'est plus bon, ça. Vous avez à des huiles essentielles, ça va vous faire mal l'estomac. Donc, il, le principe de base est d'avoir en fait un entretien à chaque manipulation de sa machine à café automatique. Et c'est ce que me disent les gens. Ils me disent, bon, en fait, l'automatique, quand on a appris le geste, après, ben c'est bon. En fait, vous l'entretenez pratiquement à chaque fois. Donc vous aurez certes un petit détartrage, un petit nettoyage, mais en fait, sensiblement, dès que vous prenez l'habitude de rincer ou simplement aussi de, de, de, flusher, de flusher ici la buse, vous allez avoir une machine qui va être bien rincée. Donc maintenant, elle a été flushée et je vais déjà vous montrer la magie. On va démarrer un expresso. Alors celle-ci est un peu particulière, c'est la Sage Oracle Touch. C'est un tout nouveau modèle. On va démarrer la bête. Donc ici, elle va moudre selon sa décision et petite magie. Voilà, Petite flèche. Petite magie, elle va tasser elle-même. Donc en fait, ça, c'est la première machine à café manuelle automatique. Je sais que ça veut rien dire, mais vous avez compris parce qu'effectivement, ici. C'est prêt. Par contre, retenez le geste que je vais faire ici pour vous. Très important. Un, deux, trois. On nettoie le porte-filtre et les oreilles du porte-filtre. Pourquoi Parce qu'on va chaque fois le monter dedans. Je remonte le geste avec un porte-filtre. On va chaque fois le monter dedans. Voilà, tout le temps. OK Chaque fois, comme ça. Et donc, finalement, quand vous redescendez, vous redescendez des petits grains de café. Donc, imaginez si on ne l'essuyait pas. Car le principe d'un porte-filtre, c'est qu'il doit être toujours sec et propre sec et propre. Donc, rincer la machine sans enlève le mauvais café et éviter de monter simplement du café sans regarder. C'est pour ça que quand vous êtes dans un, dans un endroit où ils font du café, regardez plusieurs choses. Un, la propreté du moulin. Vous voyez le plastique qui contient le, le, plastique qui contient le grain là S'il est de couleur euh, bizarroïde, un peu brunate comme ça, buvez pas de café. Un moulin doit être entretenu, une machine doit être entretenue. C'est simple. Okay, parce que c'est ça qui peut vous gâcher un repas beaucoup plus que la nourriture. Vraiment, ça doit être un bon café. Donc maintenant, on va démarrer ça. Et là, on démarre. Je mets mon petit podium parce que moi, j'adore ce genre de choses. Et là, on va vraiment observer le plaisir d'un expresso. Vous allez voir que déjà à la base, donc l'autre va être un peu retombé, évidemment. Mais on ne va pas avoir le même expresso. Alors le pire, c'est que faire ça le matin, ça donne envie à mourir, un samedi matin en plus. 25 secondes ici. Pour ceux qui demandent, 25 ml pour un expresso et entre 18 et 21 ml pour un ristretto. Bon, il a été fait un peu avant, comme je parle beaucoup, il est un peu retombé, mais voilà. Vous avez une belle créma, il est légèrement tigré, mais vous voyez qu'il n'a pas la même tête. Il n'a pas la même tête que la machine à café automatique. C'est le même grain, c'est le même torréfacteur, je n'ai strictement rien changé. Donc en fait, la machine à café joue aussi bien au niveau de l'entretien qu'au niveau de la manipulation. Et donc pourquoi est-ce que ce genre de machine existe ben simplement, en fait, de temps en temps, il faut ceux qui ne veulent pas se casser la tête à entretenir leur machine. Et ben voilà, ça existe en manuel avec une fonction automatique. Maintenant, est-ce que cette machine-ci. Full automatique, fait le même café aussi bon que celle-là. Oui. Oui. Cette machine à café full automatique ne vous fera pas un meilleur café au niveau du goût. Quel est son avantage dès lors Ok. Outre son prix. On est bien d'accord. Mais simplement que vous ne devrez pas vous casser la tête. Ça veut dire que vous mettrez simplement le porte-filtre dedans. Vous voyez, j'ai un pinceau pour le rendre plus propre. On le met dedans. Clac. On tourne. Ça tasse. Vous n'avez rien à faire. Là, il faut tout faire de A à Z. Tout de A à Z. Mais franchement, c'est tout aussi agréable voilà, de pouvoir le faire également soi-même ou de se faire aider. Alors, on a eu des machines manuelles au magasin avant, vraiment des purs manuels. On en fait tellement des cafés des cappuccinos sur une journée qu'on est passé un peu plus automatique parce qu'on en faisait tellement, genre 20, 30 cappuccinos par jour. Comme à un moment donné, on a quand même dû se faire aider parce que si j'étais distrait, je ratais mon cappuccino. Voilà, maintenant, en parlant de cappuccino ça me permet de faire un petit lien. On va vous montrer. Parce que les machines à café automatiques, outre faire des cafés lungo, des doppio, des expressos, des ristretto, peuvent évidemment faire également des cappuccinos. Et je vais prendre mes notes parce que j'ai peur de me tromper. Voilà, non, c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, il n'y a pas de souci. Alors bien évidemment, ma préférence, et vous, vous l'aurez compris, ira largement, pour ma part, moi, vers, les, vers les manuels, parce que j'adore ce moment. Mais bon, vous avez l'exemple des deux. Alors, comment fait-on un bon cappuccino avec une machine à café automatique et toute petite incursion aussi, parce que j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, en fait, à la radio euh, dans SOS Pigeon avec Benjamin Maréchal sur Vivacité et Fanny là, c'est que on peut, dans certaines machines, mettre du café prémoulu. Il y a des trémis pour mettre le café moulu. Alors ça existe, c'est une option, car ces machines-ci, full automatique, dans n'importe quelle marque, à la base, c'est prévu pour du café en grain. Voilà, c'est prévu pour du café en grain. Tout simplement si vous utilisez du, du, du café moulu vous pouvez mais imaginez je donne toujours l'exemple vous trouverez la, la, la séquence qui dure près de 10 minutes sur euh, sur facebook mais en fait le principe c'est de c'est vous avez toujours dans votre famille quelqu'un qui boit du déca voilà il y en a toujours un ou alors vous recevez un paquet de café moulu etc donc simplement à ce moment là mettez le dans la machine et faites. mais à la base on est sur du grain et, est, et on parlera un tout petit peu du grain, des origines après mais voilà alors vous avez vu, on met du lait entier. Alors, on va tout de suite arrêter le débat. Vous pouvez faire avec du lait de soja, vous pouvez faire avec du lait de crémé, vous pouvez faire avec du lait de riz, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que le café, alors oui, voyez a tout. Hein. Le café, le bon cappuccino, est quand même très très bon avec du lait entier. Alors, on va tout de suite, oh ben, tant qu'on est sur l'écran, on va le faire. Ristretto, petit café. Expresso, lungo, donc un café allongé. Un café long, c'est avec de l'eau. D'Opio, c'est double expresso. Americano, c'est également un peu de café avec, avec un peu plus d'eau. On a un macchiato, on a un cappuccino, même si pour moi la photo, la photo ne représente pas vraiment. On a un flat white, double expresso avec beaucoup, beaucoup de lait. Latte macchiato, c'est pour un long drink. Café latte, c'est avec également du lait chaud dedans. Uniquement du lait chaud, du thé vert, du thé noir, simplement de l'eau chaude dedans. Allez, on va commencer par un cappuccino. Qu'est ce que vous en dites? Cappuccino, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle vraiment, véritablement un one touch cappuccino. Il va me demander quelle taille, on va mettre le L. On est bon On est bon Benoît Allez, vous n'entendrez jamais la voix de Benoît. Il ne parle pas. C'était euh, comment dans un rôle euh... Bernardo <rire> Il n'y avait aucune parole. Mais quel talent derrière la caméra pour savoir stabiliser. Donc, première chose, quand on fait un... Moi, quand je vais vous en faire à là-bas, le sens entre le lait et le café, va être différent. Ici, les machines automatiques sont obligées de commencer par le lait. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un cappuccino complètement traditionnel. Et vous avez deux fonctions. La fonction stop pour tout arrêter si ça ne va pas. Ou vous avez la fonction passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre du café dedans. Elle termine le lait et elle va venir introduire le café. Mais la différence de temps entre les deux fait que vous allez avoir un tout petit peu de lait qui va décanter et vous allez avoir du lait un petit peu plus moussant. Par contre, remettons quand même les choses, c'est quand même hyper facile de faire du cappuccino dans ce genre de machine. Le grain moulu vient de tomber dans le groupe café, l'eau passe dedans, elle infuse et c'est parti. On a pris le bon verre. Allez. <rire> Et voici. On va le mettre au-dessus de la machine. Ça va être plus beau. Voilà. Et on fait de la pub pour Krups, en fait. Hein. Donc, si, si les gens de chez Krups regardent la vidéo, c'est pas du placement produit. Par contre, ils ne m'ont rien demandé de faire ça. J'ai fait ça vraiment. Voilà. Allez, on peut quand même reconnaître une chose pour ce genre de machine. C'est qu'on est parvenu à faire un cappuccino qui a vraiment une gueule magnifique, superbe. Franchement, allez, il est vraiment magnifique en quelque temps. Ce n'est pas pour moi réellement un cappuccino, parce qu'un cappuccino, vous mettez un expresso, vous mettez vraiment la mousse de lait et vous allez voir qu'on va le faire un petit peu différent par là. Par contre, il y a une fonction très importante. Il vous demande bien évidemment de rincer le lait. OK, on va lancer le rinçage du lait. Il va me demander de retirer la buse ici. Voilà, oh bah j'ai oublié, j'ai oh, pas enlevé toute la partie. Voilà, on vient de connecter dedans. On appuie dessus et il va se mettre à rincer. Pendant qu'il le fait, moi, j'ai une opération à faire. C'est d'abord tout de suite et immédiatement. donc Je le fais tout de suite, même si c'est en live. C'est le principe du live. Hein. On fait tout en direct. C'est de rincer tout de suite les produits avec le lait pour une question d'hygiène, tout simplement. Ceci n'est pas une vraie isotherme double paroi. Par contre, il suffit simplement de la mettre au frigo. La machine est déjà prête à repartir pour un autre cappuccino. Mais regardez-moi l'état de l'eau. Donc, C'est important de bien, bien, bien, bien, bien rincer cela. Et pour ceux qui nous demandent, le petit signe d'attention, c'est qu'elle commence à expliquer qu'il va falloir la détartrer. Mais maintenant, passons tout de suite, sans plus attendre, à l'artillerie lourde, c'est-à-dire le cappuccino traditionnel avec cette machine. Alors évidemment, encore un peu d'eau dans le fond de ma cruche. On rince énormément nous le lait, donc c'est pour ça que moi j'ai pas du tout envie de, du lait entier. Voilà, je vous montre un peu ce que ça fait. Alors. On n'est pas obligé d'incliner, évidemment, tout ça. On... Cette machine-ci a un détecteur, elle va s'arrêter toute seule. Enfin, c'est incroyable. Donc ici, on va prendre le porte file pour une tasse. Et également, pour ceux qui veulent, sur les machines à café manuelles, sur certaines, il est possible d'avoir des filtres, et certains sont fournis avec, pour café pré -moulu. Oui, même sur des machines à café manuelles. Donc, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir des moulins euh, qui sont ou intégrés ou séparés. En fait, simplement, vous avez des filtres à l'intérieur qui sont des doubles parois. Et si je vous le montrais si je vous le montrais, parce qu'au final, j'étais fatigué en commençant, mais plus je parle, plus j'ai envie de parler. Ce qui n'est pas surprenant à la base. Hein. Donc voilà, c'est un simple filtre, une simple paroi. Et donc vous pourriez avoir également des doubles parois avec des doubles fonds. Et donc à ce moment-là, la pressurisation se fait dans ce qu'on appelle le double wall chez eux. Par contre, regardez, ça c'est très très important. Regardez ça. Je vais vous montrer un truc, ça c'est hyper important de nettoyer cette partie-ci. Ok, parce que je vais mouiller mon doigt, parce que vous devez le voir avec un doigt mouillé. Voilà. Regardez ça. C'est très très important de nettoyer régulièrement son porte-filtre. Ça, c'est super important. Euh, là, Ça, c'est l'avantage des machines à café manuelles, c'est que nettoyer, regardez bien. Mettez de l'eau bien chaude dedans, donc là on est à 92 degrés, cette machine-ci peut monter jusque 96 degrés. Et en plus la tête est chauffée, donc on a vraiment très très peu de perte de température. Regardez bien, vous voyez Et donc là... Regardez ce qu'on récupère. Tout ça, c'est du... Allez, des résidus de café qu'il faut impérativement enlever. Impérativement enlever c'est incroyable. Hein. Je vous l'ai fait sur un truc blanc, hein. normalement ça se fait pas sur un truc blanc. Hein. Parce que comme ça, vous êtes sûr d'avoir un café, un bon café de qualité. Et maintenant, on part pour le cappuccino parce que je vous ai assez expliqué quand même l'entretien. Je pense que parce que j'ai pas envie en fait de faire peur. C'est juste pour dire voilà, voilà le geste que ça prend de faire ça, c'est à dire vraiment cinq petites secondes à faire et c'est absolument nickel. Cappuccino, c'est parti. Je flush la cruche pour la cruche et je flèche également le café. Toujours les mêmes gestes. Super important. Alors, la machine ici, elle est prête. On démarre tout d'abord le lait qui va jusqu'à 68 degrés. Ici 0,8, c'est donc en fait pour lui le, le niveau de, de, de façon de mousser le lait. Voilà, c'est pour lui, c'est sa façon à lui de, de fonctionner comme ça. Donc ici, on va le démarrer et on va prendre le porte-filtre et on le met dedans. Avant, on devait tenir la cruche, etc. L'incliner, maintenant, il ne faut plus rien faire et il va y avoir une grande différence entre un cappuccino manuel et un cappuccino d'une machine automatique. On est prêt. 58 degrés. Vous allez voir, ça va monter très, très vite sur la fin. On va prendre un autre essuie pour essuyer la buse de lait. Entretenez toujours bien et celle-ci particulièrement se rince toute seule. On a déjà fait une vidéo ça, sur YouTube sur la chaîne YouTube, tout comme d'ailleurs entretenir la machine à café automatique, etc. On en a également déjà fait des vidéos. Donc ici, on vient préparer le lait. Regardez ça, il est brillant, comme un petit miroir blanc, on se comprend. Et c'est parti, on le met dedans. La différence, c'est qu'on va faire monter le café. On arrête. Avec un petit cœur, certes un peu raté, mais c'est tôt. Mais vous allez avoir la différence entre un cappuccino d'une machine automatique et un cappuccino manuel. Alors, je ne sais pas à combien de minutes on est déjà dans la discussion. Est-ce que Benoît peut me dire on est déjà à combien On est déjà à 25 minutes de discussion. Je, je suis désolé pour ce temps passé avec moi. <rire> mais en tout cas, déjà, j'espère que je vous ai donné des pistes de réflexion. En tout cas, des envies. Parce que de nouveau, on va refaire encore une petite historique. Mais ce n'est pas mauvais, bon, mauvais, bon, ça n'a rien à voir. C'est surtout que les gens nous disent je voudrais avoir une bonne machine à café, une machine qui fait du super café. Ben en fait, ça fait du bon café. Ah mais je voudrais faire moi-même. Ok, donc ça fait du bon café. La contrainte, simplement ceci, il faut un peu de manipulation. Et encore, celle-ci, c'est pas beaucoup, hein. okay, parce que celle-ci, quand on l'a mise en marche, il a fallu trois cafés avant d'être bon. Sur une machine à café manuelle, il en faut un petit peu plus, genre 10-15 pour trouver un peu les réglages de mouture, etc. Le, le fait de le mettre dedans, c'est une technique. Donc ça ici, on va un peu apprendre et découvrir l'art du café. Pour moi, la machine sera plus propre en manuel. C'est impossible de faire autrement. Elle sera beaucoup plus propre. Vous avez moins de, de, de, de, de pièces, etc., de groupes cafés, tout. Vous avez juste... Voilà, l'eau qui arrive... Ici, on le met, alors oui, des fois on en met un peu partout, voilà, ça fait... Voilà, vous l'avez dedans, clax on prend un petit pinceau. Voilà, une machine automatique, quand elle a terminé, c'est nickel. Une machine manuelle, il faut un petit peu sortir le café. Donc en fait, on a un petit peu plus de manipulation dans la machine à café manuelle, mais au final, pour moi, on a un résultat meilleur. Mais pour ceux qui se disent, je veux quand même du café en grains, je veux quand même un bon café, mais je n'ai pas envie de commencer toutes ces manipulations. À ce moment-là, vous allez vers la machine à café manuelle. et on fait une rapide incursion. Okay. Tout d'abord, on a un torréfacteur qui s'appelle Café di Santo Nicola, qui est super sympathique d'ailleurs et qui fournit de très, très bons cafés, qui est un, qui est un torréfacteur local. Et j'incite tout le monde qui nous regardait maintenant à retourner chez votre torréfacteur. Les capsules. Alors, je sais que je vends des machines à capsules. Je le sais, je n'ai pas de soucis, on, on est commerçant, mais les capsules, c'est du café qui est mis sous vide, qui est mis dans du plastique, dans de l'aluminium, etc. Alors ok, Nespresso, il recycle et tout. Ok, mais on a des torréfacteurs. Vous avez des commerçants à côté de chez vous qui font du café. Alors d'accord, on n'a pas de caféier dans nos régions. C'est à l'Équateur, hein. on n'a pas le choix entre l'Amérique du Sud et, et l'Afrique. La, et, et, et, et mais on a des gens qui transforment et qui font du café de qualité. On est sur un 100%, America, 100 Arabica d'Amérique du Sud. Ok, je suis un fan, un fan du café congolais. Ok, et du café Kenyan qui a une, une, une acidité que j'adore par-dessus tout. Mais on a trouvé un bon mélange ici d'un café 100% Arabica. Alors le Robusta, c'est bien, ok, c'est un petit peu moins cher, en tout cas pour certains, pour la plupart évidemment, parce qu'on trouve, on peut trouver des robustas d'excellente qualité. C'est un petit peu plus cher, mais des cafés pure origine pour moi, j'adore absolument. Donc renseignez-vous, trouvez un peu tout ce qui est maragogip, etc. Et vous allez vraiment découvrir des, un nouveau monde, un nouveau café. Et l'avantage des fois qu'avec ceci, mais quand votre machine est bien propre, vous savez démonter votre moulin en quelques secondes et le nettoyer, et bien en fait, au final, vous savez changer de café et découvrir des nouvelles sensations et passer dans un petit village français, trouver un torréfacteur, goûter son café. Ça peut être absolument génial. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live du samedi matin. Dans quelques minutes, le magasin va ouvrir. L'équipe arrive, à mon avis dans 10-15 minutes et on va démarrer une journée. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, retrouvez tous ces produits bien évidemment en magasin. Il y a des promotions pour les soldes parce que pour ceux qui verront cette vidéo avec un peu de retard, eh bien simplement, on a tourné cela pour un peu donner des idées, des envies pour les soldes du mois d'été, les soldes de juillet 2021. Donc comme ça, vous les retrouvez en magasin avec tous mes collaborateurs qui sont là pour vous aider. Vous me retrouverez également. Maintenant, évidemment, il y a le site de vente en ligne vous avez les descriptions, évidemment, vous savez voir tout cela. Vous avez les vidéos. On a tourné des vidéos pour ça, pour ça, pour tout. Mais l'idée, c'était surtout de vous inspirer et de vous donner en fait un panel de réflexion le plus large possible et surtout de découvrir le café différemment. Merci à toutes et tous. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao